écoutez moi les Battlegrounds, j'espère que vous avez bien cette vidéo, vous allez voir l'incroyable, la magnifique Toki, c'est tout simplement pour moi devenu le meilleur perso du jeu, le nouveau meilleur perso du jeu, alors Toki c'est pas un nouveau perso, mais c'est la première fois, euh, si ma mémoire est bonne, que c'est tout simplement un tiers S, alors il y a d'autres persos qui ont été EP, qui, on va dire, rentrent dans le tiers S, mais ce sera dans les prochaines vidéos, là où vous pensez peut-être à Ketun, Ketun est devenu très très bon, mais bref, on va rester sur Toki, alors Toki c'est un perso qui, euh, je pense, je trouve, nécessitait pas un c'est un perso qui était intéressant, alors c'était pas euh, un top tier mais ce n'était pas un trash tier non plus, c'était un perso RNG, un perso emblématique du jeu finalement avec un pattern très battlegroundé, un pattern de RNG finalement, c'est un jeu avec beaucoup de RNG, beaucoup de maîtrise, de skill cap très haut, mais quand même beaucoup de RNG on le sait sur les cartes et surtout sur les combats. Mais bref, elle avait vraiment cette Toki Curve, d'ailleurs on appelle ça la Toki Curve, même si on peut appeler ça la Omu Curve, mais en gros pour les, sur les 6 golds, c'est-à-dire au tour 4, on faisait up à 5 et on cliquait euh, le petit pouvoir de Toki et ensuite on était donc dans la taverne 3 et on faisait un achat de la taverne 4 et un autre achat de la taverne 4 sauf que parfois on avait des mauvaises euh, tavernes 4 ou des moyennes alors une moyenne taverne 4 c'est meilleur qu'un bon taverne 3 mais quand on avait vraiment des trucs horribles bah finalement ça faisait pas grand chose et c'était là qu'entrait la rng de toki toki pouvait nous apporter des top 1 mais aussi pouvait nous apporter des turbo top 8 et c'est pour ça que c'était pas en un... Non, plus un très très bon perso, euh, donc voilà. Il y avait beaucoup de trop de RNG, tout simplement. Là maintenant, on a deux tavernes 4 et derrière, donc on est sur les 7 gold dans cette Toki Curve. On peut recliquer et avoir deux tavernes 4 encore. Donc on peut être très exigeant. On peut euh, tout simplement choisir les bonnes tavernes 4 et déjà ne pas juste dire bon, ça c'est à peu près ok, je le prends. Déjà se dire bon, bah je vais piquer ça parce que ça va plutôt rentrer dans un plan de jeu. On peut déjà construire et ça c'est absolument incroyable. On peut déjà construire à partir des euh, 7 gold, et en plus de ça, alors là déjà c'est, je pense que s'il n'y avait que ça en termes de pattern, ce serait peut-être pas un tiers S, mais ce serait un tier 1, quoique quoique, mais tiers S c'est vraiment le, le le haut du panier finalement et donc, euh, maintenant, on a ce en plus ce qu'on peut appeler la l'AFK euh, la signature. Ça, ça veut rien dire ce que je dis, mais vous allez voir, de toute façon, là, si vous bitez rien, c'est à peu près normal. Mais normalement, regardant la vidéo, vous allez dire, ah oui, ça, je viens de comprendre, euh, l'intro servait à rien, en fait. Ah, là, <rire> non, mais je préfère quand même en parler. C'est toujours plus sympa d'avoir la petite... Euh, le... La petite explication euh, Et en fait on a l'AFK Et en fait l'AFK ça n'a plus aucun sens maintenant Parce que sur le tour des Alors il faut avoir le token au début Sinon ça ne marche pas Mais quand on a token c'est totalement euh, dingo dossier Parce qu'en fait sur les 6 gold on peut faire deux achats taverne 3 Et par contre là même un mauvais taverne 3 Serait meilleur qu'un taverne 2 Taverne 2 c'est des cartes de tempo Donc voilà on peut déjà construire même à partir des 6 Si on a un petit peu de réussite Par exemple un 1-3 uran qui booste les, les côtés Si on a la brute ben, Vraiment on peut partir, en fait on peut juste gagner la game sur les 6 gold c'est quoi C'est le tour 3, bref Toki est absolument incroyable, je ne vois aucun perso qui est meilleur que Toki à l'heure actuelle, mais on va voir comment évidemment ça va évoluer bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire va vous permettre de mieux comprendre euh, tout ce que je vous ai baragouiné, bon visionnage la nouvelle Toki euh, qui maintenant euh, donne deux serviteurs de niveau de taverne supérieur après il y a Denatrius qui est cool aussi et je pense qu'on va prendre la nouvelle Toki c'est pas mal en vrai. Moi, j'ai jamais considéré Toki comme un trash. Je sais pas si elle est inside, mais je pense qu'elle est cool. Merci au Lux One. Merci pour le soutien, c'est super gentil. Merci à toi. Donc, on va Toki Curve. Hein. Ah, voilà mon En fait, c'est dur. Comme mousse, on n'en a pas besoin pour Toki Curve. Ah, il y a un spot rigolo. Oh. Waouh, wow, on, va. on va faire ça. Oh, incroyable. On va nouvelle Toki Curve. waouh. Wow. On va new Toki Curve, là, dans ce spot, vous allez voir. C'est la nouvelle Toki Curve. Elle est en exclusivité sur cette chaîne. Incroyable Après on peut avoir des mauvais 3 Mais elle est incroyable cette curve euh, En fait c'est pas des bonnes cartes Mais c'est des cartes avec du potentiel Là, évidemment, comme ça, c'est dur de se projeter. <rire> ça, c'est clair. Je vais les acheter. Hein. Ah, elle est incroyable, cette curve. J'avoue, t'as 2-3 sur le... C'est trop bien. Après, il faut un token au début. Merci, Tomeu pour le prime. Merci beaucoup. Ah, Je veux quand même les acheter, parce que c'est des bonnes cartes. Si je trouve un démon, l'autre est bien. Et si je trouve des bêtes, l'autre est bien. Sachant que je vais maintenant reprendre la Toki Curve. Mais en vrai, c'est juste un, une petite alternative à la Toki Curve. Quoi. Un rajout, on va dire, à la Toki Curve. Merci, Tomeu, pour le prime. Merci beaucoup. Toki supérieur à FK bah en fait, FK a plus aucun sens maintenant par rapport à Toki. C'est clair. Bon, je veux jouer ces cartes? il était embêtant ce jeune homme 2-5 et 3-5 2-4 et 3-5 en vrai si on avait eu Théotard ça aurait été cool hein. oh il y a que des neutres et il y a eu que des neutres j'ai même pas fait gaffe vous avez vu il y avait bon ça gagne il hein. y avait que des neutres On va voir quand même. Alors, euh, perdre. Bon, on va souvent perdre en Toki Curve. Vous choisissez un serviteur non doré. Le place dans votre main. Ah, vous choisissez un serviteur non doré. On, ra on ramène un serviteur dans la mimine On ramène un serviteur dans la mi-mine. C'est bien avec quoi ça Murloc Elem Ouais, c'est un Shadow Step en somme. Murloc LM. C'est tout, hein. Tu peux prendre dans la taverne. Ah, oh. ah ça fait 3 pièces alors. Tu gagnes 3 gold. Après, est-ce qu'on va perdre deux fois Parce que là, au prochain tour, là, on perd, c'est sûr, parce qu'on fait 5 plus 1 d'après en vrai, euh, on a 2 à 24, euh, c'est pas sûr qu'on perde. Ah, je, prends, je, je pense que la sphère est plus intéressante quand même. Boom. Bon, je suis un peu déçu par ça, mais ça c'est une bonne carte. Turbo up pour perdre, bah. Pff. Non, je pense pas. Non, mais en vrai, ça ne me parle pas tant que ça, cette quête. Celle-là, celle on sait qu'elle est bien, quoi. Aïe. <rire> Aïe. Allez là, il est cool lui, hein. Il est trop trop cool lui, hein. Ah, j'aime beaucoup lui, hein. Avec Toki, en vrai, c'est chouette, hein. Voilà, on est en train de voler de la merde, mais... En vrai, on est sur le tour 7. On a une 6-5, une 4-5. Genre, c'est des cartes qui sont au-dessus, on va dire, de, de la taverne de... Bon, après, c'est Alakir et il est censé nous péter. Par contre, Alakir, t'as un problème là, avec ta curve. hein. Pourquoi c'est pas marqué 3 bah, je vais te balancer du fromage, hein. je suis obligé. Tu hein. comprends pas le jeu <rire> Le gars trop désagréable. Mec, tu comprends pas le jeu, je te rebalance du fromage. Allô Le resub qui passe à la trappe Merci d'Akresa pour ton resub, mais tu dois cliquer normalement. Tu dois cliquer sur payer pour que ça marche <rire> Non, en fait, tu dois cliquer sur, tu sais, ça marque partager. Si tu marques pas sur partager, <rire> du fromage pour ce jeune homme pouvez... Moi, c'est l'insulte ultime, hein. j'aime pas le fromage, donc euh, balancer du fromage à quelqu'un, c'est vraiment comme balancer de l'escrément. Qu'est-ce qu'il faut, mes adversaires Il doit avoir une quête. Avoir une quête bizarre, non? Ajouter des cartes dans la main, mais mec, euh... non, mais sans déconner, sans déconner, c'est est... mais lui, vraiment, mais mec. Euh... La bataille fait vraiment rage, Je viens de... <rire> Attendez Là j'ai vu Je me suis dit Ça c'est cou... ça c'est gourmand Ça booste ça Mais ça c'est gourmand avec ça C'est gourmand avec ça Oh bordel Oh putain Femme de chichou Non mais là c'est incroyable hein. Et les gars c'est incroyable Je vais prendre ça À chaque fois que ce serviteur attaque Donne plus de plus à vos pirates Donc comme ça je booste mon pirate Lui il récupère ce garçon oh, oh, oh, oh. Mais Franchement si j'avais su J'aurais pris la première quête Mais... Je pensais vraiment que j'allais avoir des bons 6 et j'allais gagner les combats, mais je pensais pas que mes adversaires ils allaient, ils allaient rester taverne moins 1. Ok. Je gèle pas lui. Hein. Wouah, c'est sympa là. Gèle Pourquoi Ah pour avoir Tony je vais essayer par la pensée de le récupérer, mais je suis pas sûr. Hein. Pas ah, c'est bon. Je suis doué. Hein. Que vous allez Professeur X, on m'appelle. Bien sûr. Attends, lui ça marche sur lui ça, ça marche sur lui, hein <rire> Le gros haineux, quoi. 4 gars, l'arme du crime et ça, ça va aller. Et hey, on est en train de gentleman, hein, dans cette game, hein. T'as rien à faire là, toi. Hein. Euh... Ok, ok. Je va prendre la rondelle. C'est ce C'est 6 pièces non c'est ça 5 ça fera 6 Ah c'est pas mauvais en vrai. Ouh C'est quoi qu'on booste C'est lui non alors, le, on, le, en vrai le Tony il est important à garder je pense. Ça fait un peu peur parce qu'en vrai notre board il est pas si fort mais... Franchement il est quand même rigolo. Hein. Ça ça carry hein, je pense. Ouais je vais pas geler, je vais retenter la strat. c'est bon. Bah bon c'est fait par un professionnel. Hein. Vous personnellement, hein, conseil d'amis, je vous conseille de geler plutôt. Parce que ça peut rater pour vous. Ah zut. À droite Oh non Oh <rire> non, c'était pas loin Il était pas loin C'est pas loin. Content de vous revoir. Est-ce que tout se passe bien Ah, passons aux choses sérieuses. Je vais virer ces petits conos. Ah ouais, autant virer ça. Pareil, hein. On peut quand même faire top, 4, top 8 je veux dire dans cette game parce qu'en vrai euh, en fait notre board il est pas mauvais mais on est vraiment aucune puis euh, Alakir il est quand même un bon perso parce qu'il peut il peut nous shooter vite nos cartes clés mais euh, après si on attaque first on a un petit peu de stats en fait gel non ça va ah, en fait les rondelles euh, j'ai l'impression que souvent quand j'ai rondelles j'ai envie de les garder pour les tripler mais en fait c'est très difficile à tripler et le problème c'est que c'est souvent une carte faible. Bon ici ça change pas grand chose mais. Merci euh, Menril pour le soutien. Merci beaucoup. Bon vrai, si je passe sur combat je suis pas mal. Bon j'attaque first déjà, c'est un. Bon je vais gagner. C'est un prend renfort. Nice. Après il va rien me tuer. Hein. Oh, nice! Oh, la chatte, la chatte, la chatte! Benoît Père adore cette game. Ok. Oh. Continuez sur votre c'est ah, pas mal, Boa, quand même. Boa, oh, c'est cool avec euh, ça. Je serais pas contre un petit taunt, là. Oh. Je crois que je vais pas jouer Boa, finalement, mais... Rafle l'or, non de Boa, quand même. hein. Peut-être Boa, quand même. Ah, Boa, quand même. Hein. Après, la question, c'est est-ce qu'on le veut sur le board, lui Peut-être pas. Ah, il a l'air cool. Ouais, wow, au-dessus du rafle ouais, je pense. parce ce cas là on fait ça. Par là-dessus. Ah, en vrai, si j'attaque first, c'est débile. Hein. Ah, le bois, il est cool parce qu'il va... Ah, logiquement, il va pas mourir, il a pas de board le gars en face. Chier. Il a pris une sacrée... Ouh là, il prend que 15 mais il y avait 40 là. Bon, il nous faut des taunes je pense. On est un peu bloqué. Oh, Waouh. Ça, ça peut donner taunt. pas très cher, au pire, ces deux pièces. Est-ce qu'on veut des choses comme ça Plus 5, plus 5. Est-ce que c'est intéressant, à ce moment-là de la game Pas sûr. Pas mauvais, mais... On va taunter le... Ah en fait j'aurais bien aimé taunter à Flolor. Oh, Moi je vais taunter à Flolor. Ouais, je vais faire un truc comme ça. Bon, la, la compo elle est très bizarre parce que ça pas du tout une compo l'ardeur. Après, rien ne m'empêche de choper un l'ardeur et de partir en, en, mana, en mana infinie. Hein. Donc là, l'idée avec Tony, c'est de proc quoi Sur Peggy, hein en gros. Comme ça alors. Allons ah comme ça. Euh. Non comme ça. Pas de cleave hein, de toute façon. Après il faudrait l'ardeur quoi. Ou alors on. on... Bon, après on peut aller sur les Vaness aussi, parce que les Vanesses elles vont pas forcément mourir. Peut-être. Ça dépend, on a beaucoup de stats. Hein. Enfin, C'est dingue, on n'arrive pas à faire la quête tour 10 quoi. Enfin, C'est pas vraiment la compo pour la quête, hein. j'avoue. Ah, le gars il tue rien sérieux, c'est effroyable, ouais. ah, mais le gars il fait un kill par game, quoi. Ah, mais vous êtes pas sérieux les adversaires là, il est fort mais pas trop non plus parce que je suis K14 On va chercher l'ardeur, je pense. On vois pas trop l'intérêt de up. Ah, ça, ça c'est à 25. Ouais. On peut essayer de choper lui aussi. Bon, on va la garder en main. Hein. On va l'acheter juste. Après, il y a ça qui taunt. Ou alors, on considère que vraiment, nos adversaires, c'est des, des, des, des nuls, nuls, nuls. Et on met Boa first. On va boire deux peut-être quoi. Ouais mais ils sont pas tous Quoique lui il, il, ta... il s'est fait taper par le geôlier. Hein. Et le geôlier on sait ce que c'est. Hein. C'est pas du joli joli. Hein. <rire> Après il a gagné contre le chat mais le chat avait pas de board. Ouais c'est dommage de perdre le boost du pirate. Bon ça perd pas vraiment le boost en vrai si je fais dans ce tordre là. Mais un peu quand même. Là il manque combien de... ouais, Il faut vraiment que je l'ai. Hein. Ouais, je vais faire ça franchement. Ouais, C'est vraiment important d'avoir ce bois. Après en termes de placement, je vois pas l'intérêt. Pourquoi je ne le mettrais pas comme ça Ça a l'air plus intelligent. Et dans ce cas là on fait ça. Je sais pas pourquoi je voulais le mettre au milieu mon rafleur. Ouais, je vais faire ça. <rire> c'est le comble, ça. On a un board qui est tellement fort qu'on peut pas proc la quête, ni le... Non, mais c'est incroyable. Hein. Franchement, cette game, elle est UBS. Hein. On peut pas proc la quête, ni les machins. Bon, déjà, s'il y a un peu plus de, de puissance en face. En tout cas, il y a, il y a des grosses cartes. Oh non. Corboa. Corboa. C'est incroyable ça, la, la médiocrité de mes opponents. Non mais je fais un stack de quêtes par tour, je fais <rire> alors que j'ai un boa. Ah je peux rien, je peux rien faire là. Vous vous débrouillez bien. Elle dirait hein le boa. Armée que vous formez, là. <rire> ouais. C'est une armée quoi. Ah là, par contre, je commence à un peu avoir peur parce que mes adversaires ils ont des vrais trucs, logiquement. C'est effroyable. Est-ce que j'essaye de dorer Tony Bah, c'est pas choquant, je pense. Voilà, je vais faire juste ça, ça dans la mimine. Et genre juste briller Kai. Ou alors je mets un deuxième Tony, mais ça fait pas trop de sens. Je vais juste faire briller Kai pour protéger Tony. En gros, c'est quoi le plan C'est ça le plan. Hein. faut que lui, il aille sur lui, on a dit. Ou sur un des deux. Voilà, quand même. Comment ça, cette pub Comment ça, t'es pas abonné Cette pub, euh, non, il y a 4 minutes. Euh, ce mois-ci, j'ai mis en place un système avec 4 minutes par heure. Donc si t'as cette pub, c'est qu'il y a un problème. Bon, il y a deux problèmes. Parce que déjà, t'es pas abonné. Alors que c'est gratuit avec Amazon Prime. Et euh, le... Et le deuxième problème, c'est que... C'est qu'il y a un problème, là, pour le coup. <rire> alors, j'ai choisi que 4 minutes. Et franchement, c'est réglo. Il hein. faut bien que je mange, moi aussi. Je hein. peux pas vous faire toujours plaisir. 4 minutes, c'est énorme c'est une minute de moins que 99% des chaînes sur Twitch. Donc c'est énorme par rapport à 0. C'est une minute de moins que toutes les autres chaînes sur Twitch. Et c'est 15 minutes de moins que TF1. Je trouve ça correct, perso. Merci, Toriwa, pour le Prime. Merci beaucoup. Ouah, il est gros, lui. Mais on est un peu plus homogène. Mais il est gros. Oh, on a la quête incroyable. Ah là là, on fait pas de value là. Nice. Bon, il va être un peu chiant à battre lui, mais. En vrai, c'est en l'ardeur. En fait, c'est. Ouais, la... ouais, il a de l'ardeur lui, c'est un peu Ça ah, j'aime bien. Elle ressemble vraiment à rien cette, cette compo. Ah ouais d'accord Ah ouais d'accord euh, Mousse. Samos Francis Samos ah, je veux pas. J'avais oublié que j'étais sous le, la sphère. Y'a pas besoin de ça dans une méta sans méca. Ah, ça aussi, c'est cool. En vrai, je peux faire l'un et l'autre. Bognawak. Hein. Le retour du Boa! <rire> euh... On va faire ça sur Tony de Colanta. Ou alors sur ça, et puis. Ou alors sur le taunt. Peut-être sur le taunt. En vrai. Peggy devant Boa. Peggy devant Boa. C'est un ordre ou pas? Parce que Si c'est une suggestion, je plutôt ça. Après, si tu m'obliges, je fais ça. Je, moi, je veux pas de problème. Ça hein. avait l'air d'être un ordre. Bon, ok. Si je perds, c'est à cause de toi. Hein. Oh non! une suggestion d'ordre. <rire> OK. Bon travail. Continuez sur votre lancée. Je prends ces petits lolos. Ouais. Give me des larder là. Give me une euh, un board full larder existe en vrai. <rire> reste comme ça que je veux ces cartes là honnêtement je suis pas sûr que je m'entête pas trop avec ça un peu hein, quand même mais un petit peu trop réfléchi, j'ai plus le temps. <rire> no joke, hein. J'ai trop réfléchi. En fait, il fallait le faire, mais j'ai trop réfléchi. Tant pis. Ah, c'est pas très grave. Hein. À moins que si on meurt. On meurt, c'est grave, mais on va pas mourir, quand même. On est un grand garçon, on meurt pas. Ah, si, on meurt. Bon, ça aurait pas changé grand-chose, in fine, mais... <rire> ok. En fait l'idée c'était juste d'avoir un Larder mais je pense que je serais tombé, retombé sur un Boa dans tous les cas. En tout cas le gars il a un joli board. Hein. Double, oui il y avait double Leroy. Ah, ah, même un Leroy je pense peut-être. Pourquoi on meurt Est-ce qu'on meurt vraiment Ouais. Bah. En vrai, je sais pas trop. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'on meurt, mais. Mais je pense qu'on est pas. Je, je, je pense pas que le tracker ait raison. Genre, je pense pas qu'on soit à 98% de chance de mourir. Parce que. En vrai, y a... là, on a eu un mauvais truc. Mais il suffit d'avoir un Leroy il suffit d'avoir un Forban. En fait, je pense qu'il y a plein de spots. Je pense qu'il y a vraiment plein de spots pour, euh, qui, qui peuvent être sympas. Bon, En tout cas, Toki, c'est dingue. Hein. Franchement, on a fait une game de taré. Hein. Là, on tombe compte vraiment une compo combo. On ne peut pas trop la battre. On a un peu galéré sur notre lardeur doré, Sur notre quête aussi, on l'a eu tard. Donc en fait, on a eu des bonnes cartes grâce à Toki. Mais la quête, c'était naze. Et le... Et ouais, nos adversaires, ils étaient trop faibles en fait. Et ouais ça a l'air d'être un tier hein. franchement là, ça a vraiment l'air d'être un tier le truc. Déjà tu peux faire cette strat qui est assez dingue, ça te permet d'avoir de la tempo, le problème avec Toki c'est que t'as pas de tempo. Là si tour euh, 3, tu peux récupérer 2 tavernes 3, et ensuite t'as ta Toki Curve où tu récupères 2 tavernes 4. Juste, juste ça en fait, ça rend le perso meilleur que la liche. Sauf qu'en plus derrière t'as cette possibilité d'aller chercher 2 tavernes 6 etc. Franchement, ça a juste l'air d'être un des meilleurs persos du jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais.